Regardez ce soir on vient de battre le record, 6 millions 61 130 euros. C'est incroyable. Alors continuez à donner. On a besoin de vous sur cap48.be. Merci. Merci, merci, merci, merci, merci. Mille merci pour vos dons ce soir. Vous avez été comme chaque année merveilleux. Et puis si vous n'avez pas eu l'occasion encore de faire un don, c'est possible. Sur le site cap48.be. Merci à tous pour cette soirée incroyable que vous nous avez fait vivre, surtout n'hésitez pas à continuer de donner, vous pouvez le faire sur www.cap48.be, on compte sur vous, encore merci à tous. Merci, merci à vous, on a passé une soirée fantastique. Merci, vous avez été formidables, on savait, on savait qu'on pouvait compter sur vous, alors mille fois merci. Merci à tous pour votre participation, pour votre générosité, bravo à tous. En tout cas, mille fois merci pour votre générosité. N'oubliez pas, ce n'est pas terminé. Vous pouvez encore donner sur cap48.be. Qu'est-ce qu'on dit à Cap48 Merci Cap48. Merci à tous, merci du fond du cœur. Merci pour cette belle soirée, pour vos sourires et votre générosité. On se revoit l'année prochaine. Gros bisous. Bisous. François, combien de merci 102 000 merci. Mille merci. Mille merci d'être là pour changer. 1000 merci d'être là pour donner. Merci à tous. Merci pour votre générosité. Merci pour cette très belle soirée. Vous avez été parfait. Merci à tous. Merci pour cette formidable générosité. Et Merci pour cette soirée. Et merci beaucoup. Merci. <rire> merci pour tous, c'était vraiment génial, on a passé une super soirée. Merci. Merci pour votre générosité, vous avez été formidable et je vous embrasse bien fort. Salut. Merci. A toi. Merci à tous, c'était doublement, triplement que dis-je, c'était euh, Stromaesque, c'était formidable. Merci, merci à tous pour votre générosité. Et un grand merci pour vos dons. Merci, merci, merci, des millions de fois merci. Merci beaucoup pour votre générosité. Oui, vous, êtes, euh, vraiment pour, vous êtes vraiment formidable et je vous kiffe. Vous avez été formidable. Et c'est peut-être aussi un, un peu grâce et à lui. Non, non, non, grâce à vous. Merci à tous, c'était une chouette soirée. On se voit bientôt, en tout cas, prenez soin de vous. Merci Merci beaucoup pour votre générosité et vous pouvez continuer à donner, vous connaissez la chanson cap 48br Un tout tout grand merci pour votre soutien et votre générosité, on a passé une très belle soirée et en plus c'est pour la bonne cause pour Cap48. Vraiment, merci à tous. Merci pour votre soutien pour Cap48. Je le savais, une fois de plus, on a pu compter sur vous et c'est vraiment formidable. Vous pouvez continuer à donner sur www.cap48.be. Merci. Aujourd'hui encore, la, ce grand rendez-vous de la solidarité a eu lieu et nous sommes ravis parce que dès demain, nous allons commencer à faire travailler les jurys les groupes de travail afin d'octroyer les financements le plus possible parce qu'il faut que tout cet argent retourne vers le terrain. Et tout cela grâce aux donateurs. Merci. Merci à tous. Vous avez été comme chaque année, formidable. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à donner sur cap48.be. Cela dit, si vous pouvez faire passer le message, ce n'est pas terminé. Si vous avez envie de faire un don, vous pouvez le faire via cap48.be par Internet. Je compte sur vous.